Bienvenue dans votre rendez-vous éco Aujourd'hui, nous allons vous parler des vélos électriques en libre-service, puisque depuis le 21 octobre, il y en a sur la métropole bordelaise, et justement sur Bordeaux, sur Pessac, sur Mérignac et sur Bègle. Mais comment fonctionne justement ce système Peut-il être une alternative réelle à la voiture Le business model de ce type de service peut-il être rentable On va en discuter avec Amira Abera, qui est cofondatrice de l'entreprise Zouv, qui propose justement des vélos électriques en libre-service sur Bordeaux, et Gérard Chausset, qui est le président de la commission de transport à Bordeaux Métropole. Alors Amira, expliquez-nous justement comment ça fonctionne combien ça coûte et combien de kilomètres on peut faire avec ces vélos alors Zouv c'est très simple c'est un service de vélo électrique partagé donc tout le monde peut y accéder à partir du moment où il télécharge l'application Zouv sur son smartphone que ce soit un IOS ou Android sur votre smartphone vous pouvez soit trouver un vélo directement soit euh, rentrer votre destination et dans ce cas là on va vous orienter vers le vélo qui est à la fois le plus proche mais qui a aussi suffisamment d'autonomie pour vous emmener à votre destination. Quelle est l'autonomie d'ailleurs au total de ces vélos Ils ont 45 km d'autonomie à peu près euh, ces vélos là euh, le tar la tarification, il y a plusieurs types de tarification, mais la tarification grand public, elle est de 1 euro pour déverrouiller le vélo et de 15 centimes d'euros la minute. Maintenant, les entreprises qui travaillent avec nous, on leur propose d'acheter des packs minutes à destination de leurs salariés, de sorte à ce que la course de leurs salariés ne soit elle que de 90 centimes et que le reste de la course soit pris en charge par l'entreprise. D'accord. Et combien de vélos vous avez mis en service là, sur Bordeaux Aujourd'hui, il y a à peu près 125 vélos <coughs> sur le territoire et notre objectif, c'est de monter à 500 vélos d'ici la fin de l'année. Donc sur l'ensemble de la métropole. Hein. Là, on peut faire Bordeaux, Pessac, alors, Bègle. Alors on adressera absolument la plupart des villes de la métropole, euh, Bordeaux et puis euh, toutes les villes qui sont à l'intérieur de la Rocade et puis un peu à l'extérieur de la Rocade aussi. Et alors là, vous avez mis ce service en place depuis le 21 octobre. Euh, combien de personnes à peu près l'utilisent aujourd'hui par jour alors, je vous avoue, je n'ai pas encore toutes les statistiques en tête. Je n'ai pas regardé. Ce que je peux vous dire, c'est que notamment le week-end, on s'attendait à ce qu'il y ait une baisse importante du nombre d'usagers parce qu'on constate que la semaine, les vélos sont beaucoup utilisés sur les trajets domicile-travail. Et en fait, il y a eu un usage important sur le week-end parce que les gens s'en servent pour rentrer chez eux au travail. Là, depuis la création du service, on a à peu près... Le lancement du service, pardon, on a à peu près 1000 personnes qui se sont inscrites et qui ont déjà testé le service. — Ce qui est quand même assez significatif. Gérard Chausset, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle offre de transport On connaît les problèmes, évidemment, de, de congestion sur la rocade de Bordeaux, les difficultés à accéder au centre-ville en voiture. Est-ce que vraiment ça peut être une alternative, justement, à la voiture ?— Vous me demandez ce que j'en pense. Moi, j'en pense que du bien. Je voulais vous féliciter, premièrement, parce que c'est une bonne initiative. En plus, on voit que c'est une entreprise jeune, enfin en tout cas qui est jeune, comme entreprise, et puis qui est aussi dirigée par des personnes jeunes. Donc c'est encourageant parce que ça veut dire que justement, euh, la mobilité ou l'électromobilité, eh c'est euh, une. Je dirais, une, ce sont des entreprises d'avenir. Et quand c'est entrepris par des jeunes, ce l'est encore plus. Et ça dénote, si vous voulez, justement, l'intérêt euh, qu'il y a aujourd'hui autour de, de la mobilité et du besoin de se sortir de la voiture. Et donc. Euh, non pas le vélo électrique, mais le vélo à assistance électrique, parce que ça reste quand même un vélo. Euh, oui, il faut quand même pédaler. Il hein. faut quand même pédaler. Et je le sais bien, puisque j'en ai un moi-même, à titre personnel. Euh, il a beaucoup d'avantages. Euh, le vélo à assistance électrique, il a beaucoup d'avantages. Et c'est un instrument, euh, c'est un outil en tout cas qui euh, est, à mon avis, à mon sens, une vraie solution. Euh, aux problèmes d'étalement urbain et de bouchons que l'on rencontre aujourd'hui, aux problèmes de distance, c'est une vraie alternative et surtout son intérêt, c'est qu'il répond à des besoins de différents publics. Il permet par exemple aux femmes, pas stigmatisées, voilà, mais aux femmes, de euh, lâcher pour certaines la voiture et prendre le vélo. Et aller au travail pour des raisons de parfois de distance euh, ou parce que euh, les personnes veulent rester euh, voilà apprêtées voilà plein plein de d'arguments qui font que oui, ça, ça évite d'arriver transpirant voilà, à un ça évite d'arriver arri, pareil pour les hommes hein, euh, voilà mais donc voilà c'est une cible qui est très intéressante on voit aujourd'hui beaucoup de femmes euh, qui sont euh, en vélo assistance électrique c'est intéressant aussi pour les salariés, hommes et femmes, euh, salariés qui, euh, ont, euh, bah, qui sont parfois n'habitent pas près de chez eux. Et surtout, le vélo à assistance électrique, il a vraiment un intérêt. C'est qu'il permet, au-delà de, au de 5-6 km, eh bien, justement, de, de pouvoir continuer à faire du vélo et aller rapidement de son domicile à son travail ou euh, inversement. Parce qu'avec un vélo à assistance électrique, vous faites ça je donne cette information qui n'est pas une très grande information, mais quand même pour donner cette information à vos téléspectateurs, c'est que l'on fait en moyenne 10 km en 30 minutes. Ce donc, qui pas mal. ce qui est quand même très intéressant, c'est-à-dire que vous vous mettez à Péberlan, vous faites un rayon de 10 km et vous dites, eh bien là, je peux aller partout en 30 minutes. Et donc, sur une ville comme Bordeaux, c'est vraiment, enfin, sur l'agglomération bordelaise, c'est quand même très intéressant, puisque c'est une ville... C'est une agglomération assez plate. Alors, on a des, des longues distances. Et par exemple, les gens qui habitent à Gradignan. J'ai fait le, le point, par exemple, Martignas. Oui, Martignas, c'est assez loin. Mais par exemple, Martignas, c'est 13 km. Euh, ben, vous faites Mérine-Martignas-Péberlan, 45-50 minutes. C'est imbattable. C'est imbattable. Et puis, ça a un autre intérêt, le vélo assistance électrique. Euh, c'est qu'il permet... Bon, par exemple, je prends mon cas personnel. Ça n'intéresse pas les gens, certes. Mais bon, j'ai utilisé le vélo pendant longtemps. Mais c'est vrai que parfois, même en tant qu'écolo patenté, euh, parfois, on a tous des pannes de courage. Hein. Le soir, lorsqu'il faut retourner en Réunion, il faut aller à quelques kilomètres euh, ou qu'il pleut ou que c'est... Voilà. Donc euh, bah, ça arrive que parfois, on prenne la voiture. C'est pas bien, je sais. Mais voilà. Il faut dire la vérité. Et le vélo assistance électrique, ben c'est vraiment justement un remède contre les pannes de courage parce que là, vous n'avez plus je dirais d'excuses, de, de, hein, et c'est très facile euh, si vous avez une réunion à 3-4 km ou quelque chose à faire le soir, eh bien vous prenez votre vélo électrique. Voilà. Et donc là, on a un, une vraie solution de report modal Et là, à partir de là, euh, je, moi, je salue cette initiative donc, qui est une initiative de free floating, hein, de, comme on dit, c'est-à-dire de libre service. Elle peut mettre, non pas le pied à l'étrier, mais le pied à la pédale de certaines personnes. Ils ne vont pas toujours euh, se déplacer avec leur vélo, mais après, ils vont tester les gens vont tester. Et lorsqu'ils auront testé, ils vont pouvoir adopter et s'acheter leur propre vélo voilà, ou avoir des flottes d'entreprise Donc, c'est vraiment une très bonne initiative. Et moi, je suis un fervent promoteur de cet outil. Alors justement, vous, Azouv, vous êtes implanté dans d'autres villes en France. Quels sont aujourd'hui le, les profils des utilisateurs alors, on est euh, implanté aussi sur le plateau de Saclay, euh, dans le Grand Paris. Les profils des utilisateurs, aujourd'hui, c'est essentiellement euh, des salariés qui vont utiliser le vélo pour leur trajet de domicile-travail. Et on va avoir aussi quelques aussi étudiants. Bien homme que femme, hein. Aussi bien hommes que femmes. Aussi bien hommes que femmes. Il y a un ré réel rééquilibrage sur le vélo électrique, justement, par rapport au vélo en termes de, euh, en termes de genre. Et euh, ça va être quand même plutôt des personnes qui sont actives, donc qui ont un profil entre euh, 30 et 50 ans et qui l'utilisent quotidiennement. D'accord. Et est-ce que les gens franchissent justement le pas d'acheter après assez vite un, un vélo et de, du coup de cesser de s'abonner à votre service alors, nous, notre service, il est lancé depuis assez peu de temps. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être probablement pardon, se convertir à l'achat. Euh, ce n'est pas forcément un mal parce que plus il y a de vélo sur la route, plus ça incite les gens à utiliser le vélo et finalement, ça nous ramène de nouveaux clients aussi. Maintenant, euh, l'offre telle qu'on la voit, nous, c'est qu'à terme, on aimerait pouvoir proposer des offres de sorte à ce que quelqu'un puisse utiliser le vélo chez nous quotidiennement sans qu'il ait besoin, par ailleurs, d'acheter un vélo personnel qui, euh, du coup, doit gérer, s'assurer de sa maintenance, euh, s'assurer de sa sécurité... Euh, et c'est des choses que... Potentiellement, les clients et les usagers ne veulent pas avoir à gérer. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour ces clients-là Est-ce qu'en dehors justement de votre offre au kilomètre, vous allez proposer une offre d'abonnement mensuel, euh, Alors, ce annuel Ce sera très probable d'ici la fin de l'année. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas parce qu'on n'a pas suffisamment de vélos sur le territoire pour que ce soit attractif. Mais d'ici la fin de l'année, on veut proposer des offres à destination à la fois des usagers mais aussi des entreprises pour permettre un usage récurrent du service. Je ne sais pas encore exact, exactement l'offre. Euh, et en termes terme de prix, aura, vous n'avez mais... pas encore d'idée de ce que ça pourrait représenter pour le budget, justement, des personnes euh, ?— Je pense que qu'à ce stade, on n'est en pas encore sûr parce qu'on attend aussi de voir ce qui va se passer avec euh, la loi d'orientation des mobilités et les décrets qui vont être votés. Et à partir de ça, on, on mettra une tarification en place qui permettra aussi euh, d'être prise en compte euh, dans l'usage de ce forfait mobilité. — Alors l'enjeu, on disait justement, c'est que le vélo électrique, c'est très pratique. Mais il faut aussi, quand on prend libre-service, qu'il y ait assez de stations. Euh, aujourd'hui, euh, si on doit faire euh, 2-3 km en plus pour, par rapport à son, son lieu de destination, pour arriver à déposer le vélo, euh, ce n'est pas non plus très pratique. Donc vous avez combien de stations aujourd'hui sur la métropole Alors aujourd'hui, notre service, il est déployé en free-floating pour l'instant. Euh, Donc on système, peut laisser le vélo dans la rue. Vous pouvez laisser le vélo dans la rue, dans les zones qui sont autorisées par la métropole et dans les zones de parking à vélo, qui sont un peu partout hein, sur la métropole. Euh, la métropole bordelaise est d'ailleurs une ville qui est... Enfin, une métropole qui est très très bien fournie en équipement. Euh, maintenant, on propose, et c'est une de nos innovations majeures, un système de stationnement où on va mettre une station qu'on installe en 45 minutes euh, sur le domaine public et euh, on peut mettre jusqu'à 20 vélos sur l'équivalent d'une place de parking voiture. On met 4 vélos au mètre. Ça permet d'avoir une capacité extrêmement importante. Cette station, on la propose gratuitement aux collectivités, justement pour réguler le parking et éviter qu'il y ait des effets qui ne sont pas forcément souhaitables avec un usage massif du free-floating. Aujourd'hui en discussion avec plusieurs villes de la métropole pour pouvoir installer ces stations dans les mois qui arrivent. Oui, parce que Gérard Chausset, on l'a vu hein, sur le problème des trottinettes, c'est qu'au bout d'un moment, la cohabitation entre tout le monde sur les trottoirs, entre les cyclistes, les piétons, les trottinettes électriques, ça devient compliqué. Et puis si on a des vélos euh, au beau milieu du trottoir en plus des trottinettes, forcément, euh, ça pose vraiment des, des conflits d'usage. Oui, bah, parce que là, on est face à un phénomène où euh, les usages et la technologie euh, précèdent euh, la réglementation. Voilà, donc euh, la trottinette électrique, le vélo à assistance électrique, euh, enfin, tous ces objets euh, euh, qui sont quand même nouveaux, hein, qui ont 3-4 ans, euh, pour certains, euh, voilà, n'existaient pas. Donc ils ne sont pas pris en compte dans le code de, le, de, de, de la route. Et donc, il euh, bah, y a un vide. Voilà, donc, ce qui fait qu'on retrouve des trottinettes sur le trottoir, euh, ou des vélos parfois euh, sur le trottoir, ou on les trouve aussi stationnés n'importe où et il n'y a pas de réglementation. Donc c'est vrai que la, la future loi qui devrait arriver, j'espère bientôt, va nous permettre de donner un cadre à tout ça et que aussi bien pour les entreprises bon qui ont besoin aussi d'être sécurisées parce que là aujourd'hui c'est un peu je dirais, c'est un peu pas le bazar, mais bon, euh, voilà, on navigue un peu à vue. Les collectivités aussi, parce qu'elles se retrouvent à gérer des choses euh, auxquelles, d'ailleurs, elles n'ont pas les moyens de, de, de réglementer, parce qu'on ne peut pas mettre un PV à une trottinette. Enfin voilà. donc Et pourtant, c'est quand même un peu... Euh, c'est contrevenant. Voilà. Donc à partir de là, lorsqu'on aura le cadre, on pourra à ce moment-là agir et, euh, je dirais, éviter qu'il qu y ait un peu du n'importe quoi. Mais bon, ceci dit... Après, je pense que ces, ces effets négatifs vont disparaître au profit de pratiques régulées, coordonnées, où on pourra justement, je pense, mieux les développer. Donc euh, non, il faut accepter parfois un certain flou artistique voilà, sur ces choses-là, parce que, bah, évidemment, ça arrive. Euh, voilà, il faut bien réglementer. À partir de là, je pense que c'est vraiment... Très positif. Et dans les publics dont on parlait tout à l'heure, euh, et je pense qu'il y a un autre public on pas trop, euh, dont on n'a pas trop parlé, bon, il y a bien sûr les étudiants, bon, mais il y a aussi euh, les personnes âgées ou euh, dites seniors euh, ou pour lesquelles ça peut être très intéressant, que ce soit le week-end, mais aussi en semaine, pour pouvoir se déplacer, euh, se sortir de la voiture. Le vélo assistance électrique est vraiment... Un outil qui peut être très intéressant justement pour faire quelques longues distances et le faire en toute sécurisé. Alors après, moi je dirais le petit bémol parce qu'il y a toujours un petit bémol, c'est qu'il faut. Alors c'est difficile pour vous euh, parce qu'on est sur le euh, système en libre service, mais c'est vrai que le vélo électrique, l'assistance quand même assistance électrique, ne se conduit pas, euh, ne, ne se conduit pas quand même n'importe comment. Hein, parce que premièrement, ça va assez vite. Hein, au moins 25 20... km/h. Oui, 25. Euh, normalement, ils sont capés pour ouais. 25, mais après avec les descentes et tout ça, donc ça va quand même relativement vite. Il y a des freins, donc, qui sont souvent des freins à disque et tout, qui sont assez euh, efficaces, mais qui sont assez puissants. Et donc, euh, il faut quand même euh, un peu de maîtrise. Quelqu'un, si vous voulez, qui n'a pas fait de vélo depuis de nombreuses années et puis qui se retrouve sur un vélo à assistance électrique, ça peut être dangereux. Surtout, euh, surtout par nos climats. De fois, dès qu'il y a un peu de pluie, enfin, je, je rentre dans les détails, ça glisse, c'est très glissant. Ouais. C'est, euh, excusez-moi, ça peut être parfois euh, très délicat. Donc, c'est vrai qu'on a besoin. Alors, je dirais là, aujourd'hui, on a des maisons du vélo qui se développent. Et donc, euh, il est intéressant aussi que bah, des personnes qui veulent s'y mettre et puissent aller voir des maisons du vélo, puissent euh, avoir une formation, une remise en selle, notamment, que ce soit à Bordeaux, à Mérignac, à Bègle, à Pessac, partout, où il y a ces outils-là, de façon à éviter euh, les, les accidents, parce que c'est quand même un engin. Aujourd'hui, bah, qui va aussi vite euh, qu'avant, qu un solex, par exemple. Euh, voilà. Donc il faut, euh, il faut un peu de prévention et d'éducation. Ce n'est pas, pas, pas dire... un outil anodin. Dans, dans l'application, euh, justement, il faudra prévoir ça aussi. Ce n'est pas le cas, je suppose, hein, pour l'instant hein. À ce genre des éléments de prévention euh, alors aujourd'hui c'est vrai que nos utilisateurs ont plutôt l'habitude de tester euh, enfin d'utiliser ce type de service ou utiliser soit des trottinettes soit des vélos euh, donc ils sont plutôt euh, euh, ils sont plutôt euh, attentionnés à l'égard de ces règles de sécurité maintenant c'est vrai qu'à terme euh, il sera utile euh, probablement euh, de rappeler ces règles dans l'application mais aussi pourquoi pas de proposer des ateliers de formation de mise en scène à des personnes qui n'ont jamais essayé alors on l'a vu à paris euh, les vélos pas électriques mais les vélos en libre service euh, beaucoup Beaucoup de sociétés ont fait faillite euh, et ont dû stopper le service. Euh, comment vous, vous allez être rentable justement sur du vélo à assistance électrique alors, justement, euh, le vélo assistance électrique, euh, ce qu'on voit, c'est que pour les utilisateurs, ça a une valeur perçue qui est beaucoup plus importante que le vélo, notamment pour toutes euh, les raisons que rappelait euh, Monsieur le maire. C'est vraiment un outil... Euh... Il pas vert, euh... Ah d'accord, ok. Le président la... monsieur, euh, monsieur le vert, mais président de la commission de transport à bord de métropole. Autant pour moi. Euh, du coup, euh, je disais que le vélo électrique, ça a une valeur perçue qui est très importante pour l'utilisateur. Et du coup, ils sont prêts à payer plus cher que ce qu'ils étaient prêts à payer pour des services de vélo de vélo partage mécanique le deuxième point c'est que alors en centre ville sur des milieux très dense on sait qu'il y a suffisamment d'usage pour que le vélo se rentabilise à terme assez rapidement la problématique c'est quand on va un peu sortir du centre ville ce que permet le, de faire le vélo électrique et qu'on va sur des territoires qui seront moins denses où le vélo sera probablement moins utilisé nous on veut quand même aller sur ces territoires là c'est pour ça qu'on s'adresse aux entreprises c'est aussi en général des territoires où les bassins d'emploi sont importants on s'adresse à ces entreprises pour qu'elles prennent en partie euh, l'usage euh, à destination de leurs salariés et rééquilibrer le modèle merci beaucoup à tous les deux et puis c'est un sujet merci. évidemment sur lequel on, on reviendra puisque il fera sûrement parler de lui euh, avec la loi justement d'orientation sur les mobilités à très vite sur tv7